Alors pour ceux qui nous rejoignent, euh, on passe sur un, une petite session euh, Paint. On va refaire le logo de l'association Iva Sound Studio. Mais on va le faire à la main sur Paint. À la main vraiment, hein, en dos à la main. Ça veut dire que les traits là, les traits, les formes, on les oublie. C'est vraiment à la main. Oh, <rire> ça va pas être facile facile. Ah ouais, j'assume. D'accord. Et euh, oui. OK. Alors. On commence Oui oui, tu peux commencer. Il n'y a pas de chrono. Hein. Oui, super. Et le temps est écoulé, voyons ce que vous avez fait. La clepsydre. <rire> Tac Tac Oh ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé de paint, je ne sais même pas où sont les trucs <rire> Tu vas voir c'est rigolo euh... Où sont les trucs Ouais c'est rigolo ah. Hop là. moi je me mets le logo ici Ouais c'est très très très très Alors Que je peux... Non, là, je... ça va tomber sur le clavier, c'est pas bon. Je vais mettre ça comme ça. Alors. Est-ce que je ferai pas les contours en noir en premier Désolé. Alors, attendez. Crayon épais. On va partir sur ça. Ah, y a la... mais il y a la clé. Il y a la clé d'abord qui. est... Oh, le clé, le clé. Le clé. Tu peux utiliser l'outil caractère. Quoi Quoi Je lis le chat en même temps pour vous. Quoi ouais, ouais, ouais, je... Moi, je suis la petite voix, tu vois. La petite Et voix. Oui, il y a la petite voix. Joanne, je suis le chat, tu peux utiliser l'outil caractère. <rire> J'ai pas compris. Tu me glisses sous vos ongles. <rire> oh Salut, Elenora. Salut, ah, cette voix. Ça va. va. Ah oh, bah écrire des mots moi le champignon Ah non non non Non c'est tout à la main, absolument tout à la main Yes oui, j'adore ça moi, je fais copier et coller et basta Oui voilà Et j'ai gagné <rire> Ah c'est un truc obligé que j'ai fait je, je vais faire les contours en ah, Il faut, le, faut que je le fasse en grand alors je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête subitement, mais il faut que je le partage. Vas-y. Dam, dam, deu. Oh, oh, oh, oh. Ça oh. <rire> me rappelle de très très bon s'il te plaît. Ouais, je suis désolé, mais il fallait que je le partage. Ça, ça vient du cœur. Oh purée. Euh... Tu sais que j'ai une parodie de cette chanson Ouais, c'est pas une vanne. Ouais, je sais. Tu sais, en plus. Allô, tu passes sous un tunnel en dos. Ouais, bah en fait, vu qu'il partage son ouais, écran, super. ça va être la voix de robot pendant Bon, une bonne partie du stream, je pense. Mais c'est pas grave. Ah, mais vous voyez pas tout de. Et non. Ah. Faut que je me limite à. Ah, attendez, je vais me faire un trait. Ctrl Z. Ma souris, elle remonte juste ici. J'ai besoin, il faut que je m'arrête là en fait, et après que je m'arrête pour vous, voilà, d'accord. c'est pour vous, allez, c'est bonheur comme ça. En tout cas, j'ai envie de dire qu'on doit avance bien hein en vrai. Ando, tu peux agrandir ta, ta feuille euh... de dessin. Pas, pas ta fenêtre, ta feuille de dessin. Sûr. Un petit zoom Comme là. Comme ça Tu peux faire un petit zoom aussi, hein, si vous Comme ceci. Ouais. Ah, d'accord, je rentre 100 ou 200. Et ça sera 200. Ah, ok. Donc, Ando, il a choisi de commencer par, euh, <rire> par les lettres. Je pense que c'est le... Oui. le plus facile les lettres. Ah bah bravo, c'est exactement ça. Non mais c'est une œuvre d'art. C'est parti. Intitulé euh, "Dérapage à cause de la biche", ou C'est les traits noirs qui sont euh, <rire> au musée d'art contemporain à Paris. Je déconne pas, au musée d'art contemporain à Paris, il y a des tableaux avec des, des simples. Très noir, avec toute une description métaphysique philosophique derrière. était là. Derrière... Alors je suis très ouvert à l'art, mais, mais je regarde ces machins, mais je. C'est ouais, des traits noirs, quoi. Enfin, je comprends pas. À la limite, je comprends mieux le japonais qui crie quand il peint en jaune. Et encore, mais alors les traits noirs, je. Ouais j'ai fini mon écrit Iva. C'est bien. C'est un bon bien. Que Zund. Vous Zund. divisez ça en trois. Vous me, vous me fatiguez à appeler ça Iva Zound. Mais vous me fatiguez. Euh m'inclus pas dedans. Mmh. Je ne suis pas en train de faire le drapeau français, c'est pas vrai. Ça voulait juste dire... Euh... Ah mais le CD, il est mangé. Il y va... Non, non, non. <rire> C'est exactement ça. Je, je, je dessine au pad de la main gauche et j'essaie de rééquilibrer de la souris de la main droite. Et je suis gaucher. Au secours. C'est la vie. C'est censé être en rond. C'est censé Oh non hein. Alors, je, ah rappelle, non, hein. je rappelle que pour 2501 euros, mais ne <rire> me <rire> trompe <rire> pas. Ah non, hein. ça fait cher les places d'Era quand même. Hein. Oh oui, honnêtement, il performe il dit encore. Moment encore moment, hein, je, je peux c'est pas un petit. Ah, il tourne, oui, Era tourne encore, tout à fait. Oui. Je ne sais même pas comment. Bah... ils ont... c'est tout un gros gros orchestre, c'est euh, y a énormément de mise en scène dans ce qu'ils font. Oh non, c'est pire qu'une comédie musicale. Non, c'est pas une comédie musicale. J'ai dit c'était pire, j'ai pas dit c'est une comédie musicale. <rire> ah mais là c'est... Oups C'est rouge CTRL Z. Ouf Tu fais juste annuler, en hein, CTRL Z, voilà. Plus que j'ai fait, t'inquiète. Un, deux, trois, quatre, cinq, Je maîtrise un petit peu quand même l'outil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je maîtrise un petit peu l'internet. 6 sur 4. <rire> Alors là. Oh mais c'est hyper dur à faire. Ah Ça fait pas très carré hein. Ah oh, bah ben zut Attends, on oh. va prendre le pinceau. C'est le là Tac. 1, 2, 3, 4... Ah j'aurais dû les faire plus grands. Bon c'est pas grave. Ça y est c'est dans la tête Ouais j'en peux plus quoi. Je veux mourir, je veux mourir Cette ligne là, elle est en entier. Du coup, on va essayer de la faire proprement. Il y a quatre lettres qui sont écrites. Pardon J'ai écrit quatre lettres. Waouh, bravo, je suis fier de toi. Merci. Et ce sera bien au sol. Je sais bien que de toute façon... Il en faut. Il en faut beaucoup pour t'impressionner, Yaklipo. Je vous promets quelque chose, je ne me suis jamais autant appliqué sur Paint. Et c'est quand même moche. Ne prouvez pas tu... des hey, choses que tu me prends. C'est ça. À la souris. Encore avec une. une ouais, au ou... ou... Ouais. Ça être mieux. Oh ouais, exactement. C'est pas du tout droit <rire> Ok Donc je vais pouvoir attaquer la clé C'est difficile à, clé, à faire une clé comme ça. Le clé Ah, en plus elle euh, part de, si de travers. T'en as pas assez dessiné dans ta vie, c'est tout. Ah, ça, complètement. C'est trop cool. Une clé de sol là Bah ouais. La barre elle passe comme ça, jusque là-haut. Ok, trop de travers. Oh, moi je vous le dis, on fait du grand art. T'as raison, hein. Un parapluie, <rire> c'est le côté extérieur, pas enfin, intérieur Ah. Oh, non, tac. Ah. Oh, purée, et presque. Hein. Non plus extérieur, extérieur. Voilà. Ça me fait penser au symbole de l'intégrale, Le verre. <rire> euh... Oh mon dieu, l'horreur. Allez, de rien pour les souvenirs. Ouais. <rire> J'ai jamais su en fait. Des intégrales Ouais. Oh là. là. Ah, Un moment. Faire des dérivés je, alors les dérivés je savais, alors maintenant je, je suis incapable de le retrouver l'intégrale c'est une dérivée mais à l'envers hein. Ah ouais mais... C'est l'inverse même Bon que faire, que faire Là, y a une grande boucle. peut-être pas aussi grande quand même. Ah quoi que, quoi que, quoi que. Je suis pas mécontent de ce que je suis en train de faire quand même. Ah c'est bien. Ça aura pu être vraiment très moche et finalement c'est... Je joue j'étais un petit peu moche. <rire> Écoute, tant mieux. c'est presque tu T'es bien parti Allez jouez Ok ah oh, purée On a pas le droit au carré c'est ça Non pas au ferme que à la main C'est d'abord les bandes de cinéma, puis après le clap, puis après les masques du théâtre. Waouh. Ah, j'ai pas mis le, le compteur. Bon, c'est pas grave. Il y en a combien des, des, des bandes blanches là Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piles. Ah, mais il y a ah ouais, l'écriture devant. 10, ah. du coup, on va mettre 11. Euh. Ouais. On va tricher. Non, j'ai fait un trait presque droit, j'y ai dérivé sur la fin. Ah zut. Il j'ai ai rippé. Ouais. Je <rire> parle pas de ce que tu connais pas, avec quelle conne ça là Bravo, c'est une conne <rire> Euh... Tu sais quoi de la clé seule Sérieusement Pardon Euh, elle est ça, bien Tu sais quoi de la clé seule euh, franchement elle est chouette. Non Non. elle ah, est graphique. Je... Je vais refaire ce coin là en fait. Tac. Tac. Là bon, ça sera plus. Ah, en haut c'est du blanc. Ah mais faut que ce soit. Parallèle. Ouais. Donc 11, 22. 2. Mais ta maman. 3. Et oh. 4. Pourquoi il veut pas Ah je sais pourquoi je crois. 6 7 8 9 10 11 11 12 13 Après on comptait jusqu'à 20 avec Iva Sainte. 14. J'arriverai pas avant. Il y a un petit bout de clé 15. juste ici. Comme ça. 1, 2, 3, en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah flûte Bon c'est pas grave. Ah bah d'accord j'ai qu'à dessiner un plein milieu aussi. N'apprends pas à compter jusqu'à. <rire> <rire> C'est exactement ça. Deux. Ah, Il va est... jusqu'à la barre du temps. Oh. C'est pas parallèle. La Quatre. première barre du Quoi ce bruit? Non, hein non, attendez. Il y a un autre trait au bout du S. Ça ressemble à rien. Et moi, je... Et moi. Ensuite, il y a le clap. Maman est près de toi Maman est près de toi Il faut lui dire Maman, maman C'est quelqu'un pour toi C'est quelqu'un pour toi Non, il faut lui dire maman, il me ah, faut de l'eau c'est une monsieur... <rire> De l'eau Alors... Mon corps est en pleine croissance Croissance Aïe, aïe, aïe, ma bonne dame Il n'y a plus de pipe à l'eau C'est raison Ouais, pas grosso modo. Voilà. Ensuite. Euh, oh, disque. En loading. Il, il y a un premier rond blanc, il est vraiment dans le poids du veille. Il est ici, donc, à peu près là il y a un anneau marronnasse c'est bordeaux Marronas quoi c'est bordeaux et... et ensuite il y a un grand cercle comme ceci c'est censé être un trait droit et le trait il est Là, il y a un trait peu, un peu plus épais c'est quoi ça Bon, je n'aime pas. C'est de la couleur ça. Pardon Mais... Ok, ça c'est de la couleur. Pourquoi est-ce rouge Pourquoi est-ce rouge Voilà. club clap qui part un peu comme ça. juste ce que je vais faire je vais un truc comme ça comme ça des petits traits Tac. Et ceci. alors les masques par contre wow. ils ont des courbes très particulières il avait dit, Draken, que c'était les masques de quoi Euh... Bah de théâtre. Non, non ouais, il avait pas dit théâtre, il, il avait dit autre chose. C'était très drôle, c'était le... pas de cirque, il avait dit un truc plus spécifique. Je sais plus. Ouais, ouais, il avait dit quelque chose de spécifique, c'était marrant. Tu sais plus. C'est pas pour se moquer, c'était vraiment marrant. Ah oui, oui, complètement. Ouais. ne sait pas encore à dire oui il va spawn, discriminatoire, peut-être il peut non, Ah, discriminatoire non. Il y a qui pond, discriminatoire, il déteste les gens. Ça, je vais pas dire que c'est pas faux, mais. C'est pas forcément vrai non plus. Ouais, voilà. Ça dépend lesquels en fait, il en a plus que d'autres. Exactement. Bah, euh, je... C'est le temps que les gens se comportent euh, correctement et avec respect. Ça va. Quand tu as les gens qui se comportent comme des imbéciles, comme dans certaines fois, dans, dans certains euh, services, certains magasins, certaines boutiques, tu as envi, envie de les claquer, déjà Exactement. Mais comme dirait là notre chère et tendre amie Brigitte, je ne suis pas raciste, mais qu'envers un seul genre de personne. Les cons. <rire> les cons. <rire> a ah, toujours fait rigoler comme, comme expression. le sûr de Brigitte, la Brigitte de Toulouse Ouais, enfin, bah, évidemment, il n'y en a qu'une à Toulouse en bien plus, sûr. c'est pratique. Bah, oui, mais on ne sait pas. Euh, ça, aurait être, ça aurait pu être Brigitte Macron, je ne sais pas. Euh, non. Je ne la connais pas dans l'intimité, cette femme. Et en vrai, je suis un peu désolé pour elle. Hein. Avec tout ce qu'elle a pris dans la tronche gratuit, parce ouais. qu'elle était plus, plus vieille que... Plus vieille. Euh... Vraiment... C'est quoi L'amour n'a pas d'âge. <rire> non, mais c'est surtout que c'est complètement débile euh... de, de voilà. dire. Oui, alors, euh, euh, franchement, euh, la première dame, elle est vieille euh, Ouais, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Oui, donc. <rire> <rire> je trouve que c'est complètement idiot. Quoi. Ça oh, ce, ce, ce débat n'a je... pas je dis... être, hein. ai vraiment être. J'ai vraiment du mal avec les barres de son au-dessus du disque. J'arrive pas à me les. C'était les qualismes. Alors, si tu regardes mon dessin. Par oui. rapport au logo qui existe, enfin le vrai logo, tu verras oh. que mon égaliseur il faut. J'ai triché. Oui, une, ah Oui, t'as Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, une assise Oui, c'est une assise. Oui, oui, j'ai triché. Hum, quelle honte. Ouais. C'est un deux. C'est terrible, c'est affreux. Ah oh non, hein, j'en ai marre de ça. Hein. On a dit honteux, ah là, on n'a pas dit. Droit, reste. On y a droit toutes les deux semaines, c'est bon. Hein. T'es gentil. <rire> bon, d'accord. J'y ai droit toutes les deux semaines. Ah ouais, je... je c'est y a, y a, souvent toutes les, plutôt toutes les semaines, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est... J'ai l'impression que c'est... Pas très bien, ce que je fais, on n'est pas là pour faire une exposition, hein. mais si allez, c'est parti pour le, le vernissage. <rire> vernissage paint, allez, on fait, on le vend en, en NFT derrière en Ethereum. Ça me peut marrer les, les, les, les gens qui se mettent au NFT. Ça, ça, je sais pas si c'est un truc qui tiendra longtemps, mais, mais je trouve ça drôle. Ce que j'ai trouvé euh, assez fort, entre guillemets, dernièrement notre cher et tendre Koro Bizarre a créé, enfin, ça fait au moins deux mois, je dirais que ça a été fait, mais il a créé des cartes virtuelles en association avec des artistes mmh. pour faire partie de collections. Bon, euh, les cartes sont, je trouve, assez chères et c'est surtout qu'il te force, entre guillemets, à créer un porte-monnaie de de crypto tout ça pour les mmh. acheter et ouais je trouve ça d'un côté euh, un peu bizarre que... d'acheter ce genre de cartes avec de la crypto -monnaie. enfin avec de l'argent que tu transformes en crypto pour mmh. avoir ça, ouais, je ça après je pense que il n'a pas la solution de, de, de pouvoir en faire des papiers enfin des cartonnés oui Donc, je comprends et il y en a il y en a elles sont jolies. il y a des il fait ça par euh, comment s'appelle par collection mm -hmm. et là celle du moment c'était un peu on aurait dit un Pokémon donc c'est son le lama en fait mon ça marque hein, qui est euh, détourné euh, détourné en plusieurs euh, collections il y a eu une collection de euh, comment s'appelle de One Piece il y a eu euh, deux trois trucs et là il y avait ben le un espèce de Pokémon feu et c'était mignon un euh, au début, un Lamastibrez, un espèce de truc comme ça, et franchement les artistes sont vraiment arrachés et c'est super fort. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Et... Je suis assez euh, bluffé, moi. Mais oui, le fait que qu'on doive créer un porte-monnaie, tout ça, et puis en plus les sites y répondaient pas, j'ai dit bah j'abandonne j'étais partant mais j'étais. ça peut être cool Et au final j'ai plus envie Tu <rire> m'étonnes Ça va être sympa de dessiner le pixel art là. En fait je me rends compte que ça va être hyper dur De dessiner quoi bah oui. Mais quelle idée de vouloir euh, faire ce, ce challenge bah c'est rigolo, c'est histoire de passer du temps et de faire un petit challenge qui change de oui, ce qu'on peut faire mais... Ça en retard et... Ouais <rire> mais euh le Pac-Man, le champignon de Mario, le sp les Space Invaders, ils vont être horribles à faire. Oui, une étoile, et encore. Hello. Ça va être... Euh... Il va y avoir le sport Et moi, je ne reste pas tranquille, parce que je suis hyperactif. <rire> Alors, pas du tout. Combien y a-t-il de cases 57. 12 Une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui est derrière et 10. Ah, tu comptes euh, les, les cases de bande de cinéma C'est ça. D'accord, il bah, y en a 11. Parce que tu as les caractères, euh, tu as le S qui cache une et tu as le, le club de cinéma qui cache euh, à droite. Y en a Je, suis Je suis celle de gauche. Ah, cercle. mais tu as déjà fait les lettres, toi, c'est ça Oui. Bah, ah oui. si tu regardais mon stream Bah oui, bah je suis en train de dessiner oh, monsieur, excuse-moi. Hein. Ah ouais, ton, ton ah, S du ah, coup, en vois. dos, ah ouais, il est sur la bande droite de, du, de la case centrale, en effet. ouais. D'accord. Bah oui. Bah oui. C'est comme ça non Le S il est bien... Le S il est sur la ah, bande gauche de la case centrale. Ah non, sur la bande droite. Le S ah, mais non, mais c'est parce que moi, je me fie au sticker. Je me fie pas... Oui, ben oui, non, oui. C'est vrai que le texte est différent selon le sticker ou selon le truc qu'il y a sur le site. Donc, voilà, tu as raison et j'ai raison. On a tous les deux raison. Et tort en même temps. Et ça, c'est beau. Exactement. Je reviens dans 2-3 minutes. Ça marche. Je dois me laver les mains, les mains qui pègent mmh. là avec les chaleurs et mmh. ça il fait chaud beaucoup beaucoup chaud chez le par chez toi c'est lourd c'est ouais. lourd je pense qu'il va y avoir un, ora un, un, un orage un orage oui avec un H orage. <rire> un orage ouais ouais c'est il a fait très très très, très chaud hier enfin euh, moi je trouve que hier il faisait Ouf. pesant et ouais. c'est surtout qu'avec notre, euh, notre nouveau double vitrage mmh. euh, au début je me suis dit bon ben ça va garder le frais que nenni Ça fait cocotte minute, j'ai l'impression. Ah mince. Ouais, ça fait l'effet inverse, ce qui est... Bon, on va trouver une solution, je pense, mais... Oui. Ah, hier, je trouvais qu'il est lourd, aussi. Ouais. Bon, allez, je reviens. Ouais. Pac-Man m'embête. Sauf qu'il arrive en dernier, Pac-Man. Et les autres sont là en même temps. Je vais faire la manette en premier, je pense. La manette, ça va jusque par là, elle part comme ça, elle partirait comme ça, comme ça, comme ça, plus par là, comme ça, et après l'arrondi il est là, ok. Là je m'arrête, par là, arrondi, oh c'est quoi cet arrondi Oh mais non j'ai fait alors ah, attendez, c'est un petit deuxième trait, comme ça, je remonte, la manette elle est là, l'arrondi il est par là, donc un trait, tout droit, top, Non, c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop on descend, tout travers, tac, non ça me plaît pas, tac, arrondi, Ouais, bon. Je fais... Faut y aller euh, mollo. Ah, ah, je un, tiens quelque deux, chose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. Tac. Oh, mais quelle horreur. Mais c'est super dur à faire cette manette là. Il me manque un trait. Il me manque un trait. Comme ceci. Attendez, je vais je faire un truc. Tac. Ça, comme ça. Comme ça, je me fixe ça. Et là, en fait c'est un rond, c'est juste un rond. C'est un rond à faire et après je gomme. Pourquoi je m'embête Je fais un rond. Je fais un rond. À peu près. Là pareil. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, je passe à la gomme. Ne jamais oublier la gomme. La gomme est un outil. Ça ne sert pas juste à effacer. Ok, on passe au masque. Les masques. Donc il y en a un il fait comme ça jusqu'au cinquième. Non. détail à l'intérieur C'est vraiment de l'à-peu-près, hein. Oh là là, quelle horreur. Mais non, c'est pas une horreur. le champignon d'abord mais il va être tout petit C'est un champignon que je fais au Mireille Mathieu là. On aime Mireille Mathieu. Hein t'as dit quoi ah, Attends, j'ai dit on aime Mireille Mathieu. Ah bon Non. Chacun se pas spécialement. Chacun ses goûts. Donc c'est pas trop trop de mon époque, ça c'est sûr. Oh fichu. Space Invaders plutôt. Space Invaders ils sont vicieux. Ils sont ouais, super vicieux. Alors, le que lape comme ça, comme ça, non, il remonte plus. Il va jusqu'au 1, 2, 3, 4, au quatrième. 1, 2, 3, 4. Space Invaders Euh oui, bien sûr. je me rends compte que mon deuxième visage de théâtre, il ah, est assez bas. Le mien, le deuxième de droite, il est trop centré, en fait. C'est pas mal ce que tu fais, en vrai. Hein. <rire> ah bon, je galère comme le champignon. J'ai je... oh là là. vraiment beaucoup, beaucoup de mal, mais je, je suis pas en mode stress ou compétition. Non, je suis juste bien, je suis détendu, je fais mon petit truc. C'est moche, c est, c est... ça me convient pas. Mais voilà. On me temps mais et c'est pas grave on fait avec ah oui non mais complètement j'assume complètement la mâchoire du bas du coup de monsieur comme ça mais attends du coup ouais bon c'est clairement comme ça à peu près Alors oh, normalement il est censé être plus petit et lui. Voilà. Ah, J'ai oublié de mettre un coup de gomiste. On dirait qu'il y a une antenne de Shrek, là. Et pourquoi pas Deuxième barre est encore ici, ok. Troisième barre, elle est vraiment au milieu. La troisième barre elle est sous le menton de l'autre. Je faudra qu'ils allaient chez l'outilier à mon Space Invaders. Les deux petits points de la manette là, ils sont pas, ils sont pas pleins en fait. Mais je vais les faire plein quand même. le téléphone. Mais bah fait donc. Des... Bah va va va. Alors, Pac-Man. Pac-Man, il est vraiment un angle de 45 degrés. Je vais pas le faire en pixel comme ça, je vais le faire en Pac-Man normal. Oula, hop hop hop. En vrai il est quand même grand. Je vais faire un grand rond. Ouais, je vais faire un grand rond et je creuserai dedans plutôt. Un grand rond, j'ai dit pas une patate. Un rond. Ouais. Un rond. C'est pas mieux. Un rond. Oh c'est pas mieux. hmm, Il y a quelque chose plus comme ça, un peu plus comme ça, ouais quelque chose comme ça, Il là on creuse, mais il faut creuser assez grand, comme... Société Anacour bonjour euh, d'accord, je sais pas ce que c'est. Bon c'est des cours particuliers. On... Ah ok. Euh, du coup j'en étais au moins. Ah oui. Donc, tac, tac, tac. Et fallait que je termine mon clap. Tac. Et non, non, qu'est-ce que je fais Il faut que je le laisse, ça. Ctrl Z. Je peux, faire... Je peux pas faire Ctrl Z sur ça. Si, c'est bon. ouf euh... Voilà. C'est ça qu'il faut que j'enlève. mais je l'ai fait beaucoup trop parce qu'en vrai l'angle du pac-man normalement il est là j'aurais dû le faire plus comme ça Plus dedans Oh flûte Faut que je refasse le Pac-Man C'est pas bon Ah l'histoire il... il est vraiment plus comme ça euh, Ensuite là il y a pas de noir Hop, on passe à la couleur. Alors ça va être une sorte de marron un peu plus orangé mais légèrement foncé. Alors, déjà. Ouais. Hop, on tire légèrement plus sur le orange foncé. Ah, ouais, encore une fois je l'ai fait trop haut. Bon c'est pas grave. Tac. Tac. Tac Ah bah ça a bien avancé. Et ben oui Ça fait juste une heure que vous êtes dessus, donc ça va Non, pas moi, non. Je sais pas. Ah non, non. Une heure. Ah ouais Déjà Oui. Je sais pas ce que t'en penses de mes couleurs là actuellement sur la, la bande du milieu. Oh là, qui... bien. Euh. Bien ce que ça fait. En vrai, ça Merci. passe, hein, mais. J'irais un fait, peu y plus y marronné. Y un... Ouais, mais il y a un dégradé en fait, c'est plus oh. orange en haut. C'est ce que, que j'allais te, de... de... ouais. te demander, mais t'as fait un dégradé Non, juste sur le côté gauche, là, c'est tout. Pas enfin, même pas, il y a encore. Côté gauche. Ouais, franchement, pas mal. Donc, les soldes, j'ai juste fait un coup, un coup de. Mais vraiment, vraiment pas mal. Euh, du cul. Du cul ou ça. Bah, je vais faire un peu plus marronasse du coup, comme tu me l'as suggéré. Comme ceci peut-être. Voyons voir. Ouais. C'est pas trop mal. Bleep. Je vais faire quand même plus foncé encore. Oui quelqu'un qui porte son rotophile, si ça vous embête vous me le dites, je ferme la fenêtre Perso j'entends pas Moi non plus Moi, je Bon pas. il me manque encore les bandes de cinéma à droite et après je passe à la dernière case et il ne manquera plus que le studio en bas à droite J'ai même pas fait l'écriture Je suis idiot. Euh... Et du coup on va plutôt faire ça comme ça euh... la gomme. ah mais j'ai pas fait bourgeois du bourgeois bourgeois bourgeois bourgeois Ah Non Icht, ça peste Euh, Nani Nani Non, non, non, non. Là, il y a deux traits, là. Il y a des traits un peu plus épais. Oui, bah, ça ira, hein. Tac. Okay. Ils sont un peu plus Ensuite... épais. Non, pas en noir. En tout. En tout. Allez, si vous faites vous un. En si les gens. Euh, je sais pas, on est à 440, quelque chose comme ça. Si ouais. on atteint 500 euros avant la fin de ça, donc j'irai vers 18h, le temps du blabla. On fait des stickers de nos dessins paint. Oula, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais. Quelle idée! <rire> D'accord, on fait des Quoi affiches de nos TSMN <rire> Des un chule Non Va afficher ça dans notre bureau Alors dans le bureau, non, chez moi par contre C'est toujours non Bah chez moi J'ai euh... pas envie de ça Bon je vais faire tri en fait En vrai, je sais pas qu'on... Il n'y a pas eu de mail, donc on doit être encore à 440. Hop là, le deuxième trait. Alors, il me manque la police. C'est pas moi. Et... Euh, ah tes souhaits Oui, merci. Ah. Alors. Vous coloriez ce petit carré. Ensuite. Oui. ça et ça ah mais les, les la police Ouh. va me gêner là Je vais ah, colorier oui. ça déjà Et après je ferai la police Je pense que c'est mieux Allô, la police. Oui, Madame Sarpatti, mmh. à mmh. En parlant de les euh, Quand j'ai tenté de à l'appareil. Euh, ce matin euh, ah, Je les pas, pas fini les les les les les les les les je, vous lis de suite, je il euh, y a un des niveaux à un moment donné Ça fait Du coup j'avais tout le temps l'orange du marchand dans la tête Alors que ça n'a aucun rapport C'était horrible Ouais non non Toki euh, horrible Vraiment horrible et même en facile Il hein. y a 6 niveaux J'ai été bloqué euh, Au niveau 3 et le plus truc c'est qu'au bout d'un moment enfin C'est vu que c'est un ancien jeu d'arcade Ils ont gardé le principe d'arcade Donc une fois que t'as fini tes vies et donc, ensuite que tu as fini tes crédits, bah ton game over, game over, tu recommences tout le jeu du début. Une horreur. Une horreur. Non, non, non, je ne l'ai pas fini. Euh... Je, je suis arrivé jusqu'au boss du niveau 3, donc à quasiment 50% du jeu. Je n'ai pas compris euh, comment esquiver des coups du boss. J'ai compris comment le taper, mais comment esquiver des coups, je ne sais pas, j'ai pas compris. Du coup, Toki, c'est un abandon pur et simple. Je suis l'exception. Le... Ouais mais hyper difficile. Je ne l'imaginais pas aussi difficile. De, à la base, je l'avais commencé en normal, ce matin. Au bout d'un quart d'heure, j'ai fait, je passe en facile. Et après, j'ai fait, c'est quoi la différence entre le facile et le normal, en fait Je ne vois pas. Je n'ai pas compris. <rire> Donc, euh... En dos, tu as colorié à la main ou tu as fait euh, le seau le, le, le, le, le remplissage, quand même. Tu as fait le remplissage ah oui! Oh, tu triches? Ouais. Ou quoi je triche? Attends, tu charries? Et tu charries était Tout de même, fichtre, cela précise. Là, c'est un, un poil plus clair. Ok, tac. Alors, pas, peut-être pas tant tac. comme ça. Tac. Ah, quoique. Eh ben bon, on quoi. est plus dans l'oranger quand même. Ok, des bandes de cinéma, c'est à peu près fait. Quelque chose comme ça. Attends, qu'on nous au Pac-Man. Il mange le coin. Ah mince, il y a un trait là. Je l'ai pas vu. Et après, il a trois nuances de jaune, vert, et droit. Ok. Pac-Man. Pac-Man ou Ah Ça déborde. Ça va pas être possible. Ah. Et là, il y a un trait aussi. Donc, je vais décaler mon trait. Et là aussi. Et là aussi. C'est à peu près bon, là. Allez, je repasse sur ça. Eh, hey, ça commence à avoir de la gueule, là. Hein. Alors, là, on va rigoler. Parce que là, c'est pas les mêmes teintures. Oh, bah écoute, on rigole déjà pas mal depuis le début, hein. C'est quand même de un peu plus clair. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Et c'est 1 sur 2. Et on commence par du blanc. Donc blanc, couleur, blanc couleur blanc couleur blanc couleur blanc couleur blanc couleur blanc couleur blanc couleur nickel blanc couleur couleur blanc couleur blanc couleur couleur blanc couleur blanc Putain, et puis c'est pas non. du tout symétrique. Oh là là. là, là, là. Alors, il faudrait que le dos de Pac-Man soit comme ça. Non, c'est. Je vais agrandir les épées de. Oui, voilà. Bon bah, il est pas complètement droit mon Pac-Man, c'est une chose. pas grave. Pas accès, il est pas dans l'axe. Non, je, je, je suis... Je suis pas Tu es chafouin. je, je, oh, je suis colère. Je suis colère là, franchement, euh, pas content. <rire> Tout de même. Et bah voilà, c'est pas si compliqué. J'essaie de faire un trait Et parallèle, de, de je tremble tellement de... que je fais du perpendiculaire quoi. Ah oui, mais là quoi, tu pars d'un bout à l'autre. C'est pas parallèle, du coup c'est perpendiculaire. Ouais. Euh, du coup... Alors on a un premier jaune caca C'est pas facile à trouver les couleurs des fois. Non. Surtout quand t'es daltonien. Daltonien Non. Bah alors. Mais c'est vrai que si tu étais daltonien, ça serait beaucoup plus compliqué. Voilà. Il y a de plus en plus de jeux qui font de gros gros efforts sur ça, c'est chouette. Oh, ils ont, ils ont intérêt, j'ai envie de dire. Ouais. Il est pas moche mon clap. Enfin si il est moche, mais il est moins moche que ce que je pensais. Et.. Sérieusement, c'est pas mal ce que tu fais. T'en es où toi, je regarde. Alors après je trouve quand même que c'est peut-être un peu trop rouge. Parce qu'il à côté du clap là c'est trop rouge pour moi. On est plus sur du orange. Toi t'es plus sur. tu penses que c'est plus du orange Ah bah oui, orange marron. Plutôt que du rouge franc comme tu l'as mis. C'est clairement pas le même rouge de la clé de sol, je trouve. Ah ouais, on est sur du truc un peu plus orange, quand même. D'ailleurs, ma clé de sol, je changer de couleur à la fin du stream, parce que... Elle sera cool. rose. Elle sera rose. Elle sera rose. Comme on dit à Toulouse. On dit pas rose à Toulouse, on dit rose. Rose. Alors, on dit rose. Plus orange. Rose. Plus orange, plus orange. Comme ça Orange comme ça Tac non mais non mais c'est moche là. C'est pas, pas aussi orange, c'est plus rouge. C'est entre les deux. Il me faut quelque chose entre les deux. Tac. Allez, on passe sur le vert cacado marronas. Je suis en train de pourrir ma palette de couleurs. De toutes les nuances possibles de rouge orangé, un peu plus foncé encore. Et voilà, ben, j'ai presque fini. Là c'est un poil plus clair. Ah au oh, moins j'ai pas encore fini du tout. Hein. Là c'est un poil plus clair. Non j'ai dit un poil, j'ai pas mis du orange fluo quand même. Voilà. Et là, encore un peu plus vers, mes vers le jaune. Ok passe Space Invaders Tac. Blanc. pas mal ça et les masques Les masques ils sont blancs mais l'intérieur est coloré Alors l'intérieur c'est comme ça ah, plus rouge encore plus rouge encore mes yeux et sur du quelque chose comme ça putain hmm, peut-être pas autant ouais quelque chose comme ça Mais attends, la troisième colonne, c'est pas un dégradé. Les autres, oui, mais pas la troisième colonne. C'est des, des, des bandes. Des eh ben, vous yes, savez quoi? Depuis 2013, je ne l'avais jamais remarqué. c'est le honte. Non, non, c'est pour Et de vrai. Ça se dit président. Je me dis pas président. Il y a un mot que j'aime bien. C'est celui que j'ai mis dans ma bio Twitter, d'ailleurs. C'est Corifé. J'aime beaucoup ce mot. Ça correspond plus à l'esprit, je trouve. Coriffé Coriffé. le modeste. Euh... C'est au premier rang, mais aussi au premier rang dans le sens au sacrifice. A à ce mais il euh, y, y a tout un rapport à l'art, à l'artistique et au théâtre derrière. Je vais pas forcément faire les, les, les, les, les bandes comme on voit là, ça va être compliqué. Par contre là on est vraiment. Je vais plus faire du jaune. Et ouais, c'est une couleur assez unie là quand même. Alors, quelque chose comme ça, un peu plus. à peine plus foncé. Pourquoi mon Space Invader euh... est là d'être content ah, pas c'est juste. c'est trop jaune, c'est beaucoup trop jaune. Il est beaucoup trop content, ça devrait pas être comme ça. Ton Space Invaders oh, Il, <rire> il est Oui, il est trop content. Il est choupi Non, voilà. justement, je veux pas qu'il soit choupi. Celui de Jake Moi, même, il, il est fait le méchant. Oui a... est... <rire> <rire> Exactement. Il ça, voilà, il est déjà moins content. Euh, je vois pas ton, ton stream parce que c'est trop, trop pixelisé pour moi, <rire> la connexion passe mal. Ah là tu regarderas, ça sera extrait, t'inquiète. Mmh, je regarderai plus tard, On plus tard. Euh oh, il faut du blanc ici. Euh, voilà. mince, pour le champignon, je vais avoir un petit oh, souci. Dommage. Alors le deuxième Space Invader, <rire> qui est tout petit. Le champignon va me poser problème. Où je fasse des traits plus épais Mais avant ça, je dois colorier les yeux des Space Invaders en un peu plus foncé Juste comme ça peut-être pas autant, c'est beaucoup trop foncé ça On va y arriver, tac, ok pas trop mal, le champi ok, tac, noir, on revient là, on va tirer les traits un peu plus du champignon, du blanc, c'est un champi à barbe, champignon, J'ai envie de faire un trait blanc à l'intérieur. Bah, en fait... Euh... Ah ça me va pas. Ah le champi me gêne. Oula, je vais aller me s'emballer. Champignons me dérange. Tu comme ça. Donc j'ai du, du mal avec le champignon. Ah ben c'est un champignon. Hein. Mais j'arrive pas à le faire droit. Ah, il est il est euh, il est il est super chaud hein, le champi. Mais pourquoi je veux sur... c'est du noir que je veux. Pas mal là. Je pourrais presque couper le clap. Le clap c'est pas si long. Ouais, je vais faire ça. Chose comme ça. Et là Lettrage. Uf. Je crois que j'ai écrit va semble juste en dessous. <rire> Sinon, ça a cassé le dessin. Sure. Bah voilà. Ouais. C'est tout de la même couleur. Ça a l'air avec un rouge bien Bordeaux. Bien, bien Bordeaux. Ouais, on, tire limite, on, on tire limite sur le violet, je trouve. Non, peut-être pas. Non pas, pas trop, pas violé pas à ce point Je vais faire par là voilà, quelque chose comme ça Alors Alors attendez je, que je regarde un peu Parce que vous, vous voyez le dessin comme ça Est-ce que je peux le descendre un peu Comme ça vous voyez en entier Voilà Alors le i Là, la difficulté, ça va être de faire la même épaisseur des lettres. Ok, je passe à la manette. D'abord, il y a un fil qui fait... loop. loop, loop. Non, je sais pas. Loop. Bon, je vais avoir un problème avec ma manette, elle est beaucoup trop haute. Ah Ça, je vais regarder. C'est pas grave. Je vais faire un fil un peu plus long. Ah, je vois, ouais. Bon, je fais un fil un peu plus long et puis voilà. Je sur sur animaux, je que... Ouais, ouais, j'ai un peu tu de mal, là. Trop, tu trop. Ouais, t'as raison. Mais c'est parce que lui, en fait, je, au final, je crois que je l'ai fait trop fin. <rire> Ou le V est peut-être trop... Ah oui, le V, en fait, il est plus en mode vide de The Voice, quoi. Oula. Regardez, j'ai fait un oiseau. Mon V est un oiseau. Oiseau. C'est voilà. une mouette. Oh non, pas la mouette. À moi! J'aime pas les mouettes. Préfères-tu les goélands? J'aime pas les goélands. Pour moi, tout ce qui est mouette et goélands, c'est juste les pilons de la plage. Ça nettoie la plage? Mais j'aime pas! Enfin, je crois, je suis pas sûr en fait. Mais... Ouais, tout ce que ça mange comme bêtises. Bah, ça mange des, des crabes et des poissons. Que l'ami, que l'habité déçu. Tac. Tac. Pouette, pouette, pouette, pouette, pouette, pouette, pouette, Il faudrait que je mette un peu plus de Bordeaux ici, en fait. Un peu plus de moisissure sur le côté. Comme ça, je repars sur mon plan. Oh, les Je sais pas dessiner les S. Oh là là. Il pouvait pas s'appeler zoomed. Il y a les Z, c'est plus faire à faire. Plus euh... <rire> Ou il va bound. Comme ça, on fait du rebond. Bound, bound, boundage. <rire> oh non Ah non <rire> Ah non, on avait dit non. vos pratiques euh, euh, ne me regardent ma... pas et ne regardent pas l'association. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Du bondage <rire> Non, <rire> non, je ne suis pas partisan de ce genre de choses. Euh... Mais j'ai un C'est un trop, euh, trop... Mince, oh, bonheur mais, mais ils sont nuls, mais. Moi, je viens juste d'entendre. Oui, bah, c'est pas <rire> trop mal ce que j'ai fait, on va dire. Hein. Ça va m'en s'en contenter. Ça se cherche. Est... Non, mais en dos, on est sur Paint. Et puis, surtout, sans déconner, après 1h20 de. 1h30 de, de dessin, vous en êtes Tout ça en train de. C'est joli ce que je fais! <rire> <rire> Sans me déconner. <rire> Alors, le haut, c'est un beau rond. Ah Raté. Ah non, hein. Ah ouais. non, hein. Pardon, ouais, excuse-moi. <rire> Sinon, je vais ah. encore exploser de rire. <rire> Arrêtez. c'est un grand. Voilà. Bonjour, Didot. Salut Nino! Non, Nino est là, cachez-vous! des travaux finis. Ah, On n'a pas fini! Ah! Bah, je oui! Pas vous aurez fini! C'est comme les maisons, ça, c'est jamais fini dans les ils délais! Approchent, ils approchent de la fin, ça l'a dit! On va voir à quoi ça ressemble! Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Jake? Et oh. c'est tout! <rire> Et en dos? Non! Ah, fiche! Oui! Oui! Wow! Quelqu'un m'explique ses horreurs. Nostralix toujours là pour euh, critiquer de toute façon. Nostralix, est-ce que tu t'es dessiné sur Paint ouais. d'abord wow. Ah mais c'est fou hein, la négativité de ce fin. Non mais genre, on est quand même pas mal limité par l'outil en lui-même, donc euh... Ouais. Et en plus Jack nous rajoute des contraintes. Ah bon Ah bah oui. Des contraintes Dessiner de la main gauche Bah n'a pas mais le gros. Je, le... je suis gaucher. Non, encore heureux. Non mais je sais, mais, mais pour.. En fait, euh, je non, non, ouais, non, c'est euh, pas le droit d'utiliser les formes, pas le droit d'utiliser les polices. Pinceau, oui, crayon, oui, gomme, oui, couleur, autant qu'on veut. Bon, c'est normal, c'est du des voilà, ah. C'est ça. Moi, quand j'étais petite, je faisais des dessins sur paint. J'en étais à un stade auquel vous n'êtes pas. Je faisais du dessin au pixel près. C'est-à-dire que vous voyez ah, oui. le zoom, J'y ai pensé Et puis après je me suis dit ah, On en a pour toute la nuit si on fait ça quoi. Ouais, tu en as pour un moment Des, des œuvres sur, sur Paint, j'en ai déjà vu passer sur Twitter il y, a, il y a des gens, ils ont fait des choses Tu te dis mais, mais c'est pas Paint C'est pas possible. possible, et en fait de la si Ah mais si c'est possible Avec la carte des qui, dessins, oui Et ils l'ont importé sur Paint Pour faire croire que c'était sur Paint Ah ça c'est une possibilité aussi évidemment société trompe l'être humain. tu les serveurs à mon U. Le bibi. Sorando. Oui, bonjour. Fais voir, euh, c'est vrai que c'est C'est ton partage que je regarde le autre. stream Oui. Oui, Ando, c'est son euh, partage, oui. Ouais. Ah, je vois, je vois coupé, je vois que à droite. C'est normal. Ah, c'est normal. Il est oh, pas, oui, il a part à centre. droite. Ouh. Voilà. Ah. Pourquoi il y a du orange bon, Il y a du orange quoi C'est compliqué de faire des dégradés hein, sur Paint. Pourquoi il y a du orange tout à gauche C'est ça que tu voulais dire Ouais ouais, pourquoi il y a du orange au-dessus de la note C'est le dégradé, on peut dire. Regarde bien, il y a un dégradé là. Regarde ici. Là, c'est un peu et pas pareil. Il est moins marqué si tu. Ah, j'ai juste un. Oui, bah écoute, regarde. Je sais hey, comment au pire. Le rendu euh, okay. des couleurs que je vois de mon dessin sur le stream, c'est pas, pas les mêmes couleurs que j'ai à l'écran. <rire> Est-ce que Ça tu as pire, un filtre lumineux sur Oui, bah voilà, je l'ai enlevé. Ah, euh, je sais pas, peut-être. Parce que là, la case de ouais, droite, de je, sur le stream, je la vois orange, alors que moi, je la vois jaune sur mon écran. Elle est orange, partes, va... elle, est jaune, ouais. orange. Elle, est, elle est de couleur or Elle est or Vous avez le droit de modifier euh... les couleurs Vous n'êtes pas interdit de modifier les couleurs Non mais Vous après si, lui, si on, on regarde bien euh, mon dessin euh, J'ai pris quelques libertés Enfin une grosse liberté Et après euh, j'ai un peu improvisé Mais euh, sur l'égaliseur Normalement il y a 6 colonnes Et il m'a embêté du coup j'en ai fait 7 Voilà En il faut que tu partes De ton... La première couleur là, la couleur qui est... ouais, c'est là Tu la prends avec la pipette. Je sais pas laquelle tu qui va avec la pipette. Oui. Tu voir laquelle Non, pas celle-là, c'est d'à côté. Eh. Comment ça Celle-là Non, alors... t'as le bon outil, mais c'est pas la bonne couleur que je voulais euh, que tu récupères. Ah là, voilà, le machin, le truc, blip, blip, <rire> du coup. C'est la couleur sur qui est à côté. Temps. De celle que tu veux récupérer. Oui. Mais qu'est-ce que tu que fais ça la troisième de la dernière ligne. Alors, bon, je reprends gentiment. La oh couleur qui sert de fond ça. au premier rectangle, de euh, derrière le i et le, le v. Oui. Excusez-moi, oui. ça toque chez moi, je reviens. Ah, ça Ensuite, toque chez du toi tout. Ouais. Ensuite, tu vas dans modifier les couleurs. Mais et qui puis qui tu essaies d'avoir... Tu pars de cette couleur-là pour avoir une couleur un peu plus claire. Et là tu pourras faire du coup au-dessus de la note de musique. Euh, non je pourrais pas, c'est pas trop. Euh, hein C'est pas la bonne nuance. Ah, ah. J'ai essayé de déjà Bref, gentil. on va laisser comme ça. Pas grave, je vais laisser mon matelas de. Hein, voilà. Mais c'est pas possible d'être aussi les mauvais dans jeu vidéo Hop là C'était oh, qui... à... voisinage que ça veut. Non, non, non, non, non euh, elle voulait euh, son colis. Pour ceux qui, ont, qui étaient là ce matin, en fait, il y a un livreur qui a sonné chez moi. Euh, oui, j'ai un colis. Euh... Ah bon Ok. Mais pas à mon nom, c'était au, au nom des voisins. En fait, les voisins ont dit euh, au livreur de, de, de le mettre, de, que je signe à leur place, sauf que j'étais pas au courant. Et du coup, là, la ah. voisine venait récupérer son colis. Elle est venue hurler, genre, mais tu te prends pour qui, à à ma place, non mais c'est quoi Non, non bah c'était à sa demande, oh, mais enfin. Bon. Oui. À ah, sa demande euh, bah, bah, Oui, c'est elle, mais sauf que j'étais pas, pas au courant, moi. Ils ont, ils ont dit au livreur, laissez-le euh, euh, à la personne d'en bas, euh, ils ont donné mon nom et tout. Et euh, le livreur, du coup, il a sonné chez moi, et je dis, euh, oui, bon, je vais pas mais rien. Mais d'accord ou pas Mais non, justement, j'étais pas au courant. Non, mais... C'est quoi ce dire Ouais, laissez-le au type là en bas, il est souvent chez lui, non mais à quoi. C'est quoi cette petit quoi Bon, bah après ils sont gentils. C'est respect. Oui, bah la preuve, non, mais ils sont gentils. Ah, ça m'a ça énervé pour toi là, ça y est. Mais non. <rire> Je suis très colère, hein. de toute façon il m'en faut pas beaucoup moi donc. Hein. Zelle, respire. Ah, tout va bien. Toi aussi tu. Non! Peux... <rire> Oui, mais je suis, suis d'accord, Et Non, non, c'est pas le SWAT chez moi. je rigole avant qu'ils arrivent ici, si, le SWAT. Euh... <rire> Pardon. Ben, je suis désolé, mais j'ai quand même une préférence pour le descendant d'eau, même si. Euh, je... En fait, moi, il je... ah. y a des choses que j'aime bien chez celui ouais. et il y a des choses que j'aime bien chez celui C'est pas pour jouer à. Ah, mais... non, non, non, mais il y, y a aucun problème. mais. Objectivement non, y est... parlant, il je... y, a... y a des choses que j'aime dans l'un et des choses que j'aime dans l'autre. De toute façon, si tu n'aimes pas mon dessin, je quitte l'association. Voilà! Allez, j'adore le dessin d'un ouais. <rire> Je ne surréagis pas du tout! Moi, j'aime pas celui d'un dos, il est mâche! Non, non, non, eh! C'est celui euh, qui n'a euh, rien fait. Dixit, la gamine de Et... 4 ans. Mmh <rire> C'est quoi ce, ce, ce, ce, ce facile remplissage là? Regarde, regarde tes lettres, est-ce qu'elles sont remplies? Non, mais je, je voulais juste tester. Je voulais juste tester. <rire> ça fait jiva sound ah c'est vrai maintenant qu'elle le dit c'est drôle enfin c'est pas bête elle... oui est un euh... monsieur pardon bon tant pis ben, je... oh, bon je enfin, enfin, dernière nouvelle c'était ça entre oui. temps ça a changé écoutez euh, je sais pas moi euh... bon, les je redis je ne savais pas, bon, allez, je je pas. Savais pas et j'avais une chance surtout ouais. je suis désolé mais éleanora c'est en fait hein. plus un personnage féminin mais après euh... Sans, sans animosité aucune. Hein. Non, non, tout ça est... n'a pas changé, tout est encore en place. On veut pas savoir. On est pas. Euh, J'allais dire, dire photo ou fake, mais <rire> bon. <rire> On se connaît peut-être pas assez, je crois. Ah, mais non, mais je perds, je perds à mon jeu vidéo. du le... jeu à quoi J'étais suis... parti à faire un peu de dofus mais là j'en ai ah. j'en ai un peu ma claque Plus que deux semaines et demie avant que le serveur ferme j'en ai trop marre Et là je suis parti un peu sur... Ah Isaac Ah Isaac hmm. J'allais pas rejoindre le dessin en plein... en plein milieu sachant que ça vous a pris une heure et demie Je suis dit ouais bon... <rire> <rire> On verra plus tard s'il y a une activité de le groupe bah ce soir, mardi va sound, mais bon, on sait pas je sur sais, quoi encore, on verra sur le dernier moment. Je sais pas encore sur quoi, sur comment je suis ce soir, c'est le problème. Ah, Avons-nous eu d'autres instructions pour le... le... Euh... Heures, je, cette nuit, non, mais... il euh, y Mr Green, il a rajouté deux personnes. Après, pour 18h, bah, je bon peux soir, -être, oui. être là, mais je sais pas à quelle heure... Je... Ah, pour ce soir, mais bah, en fait, le, ce soir, là... Euh, on, on improvise, hein. on est censé être déjà dessus donc on improvise. On si on le fait pas, c'est pas grave. Après, ah, on peut faire un truc à trois. Hein. Oh, je sais pas, il y a un Australix, elle aime bien me perdre. Donc. Eh oui, je suis peut-être pas mal. Hein. On fait un stop Moi je regarde les trucs. Australix, on fait un stop Ah ouais, toi t'as fait le, le oh, truc en fait, comme ça, c'est pas mal. Aimé, hein, le, comment le site est fait Lequel site Ah ouais, ouais. Oh là c'est quoi cette donné, alerte comment fait 1500 bits. Riser, 2213, merci beaucoup. Je passe merci ici, j'ai vu un message de, de Nino. Voici un petit voisin pour vous dire merci beaucoup, c'est très adorable de ta part. Oui, j'aime beaucoup. Il est chouette ton smiley avec ton cœur en plus. Ton emote. C'est un cœur Ouais, on dirait un Kirby. Un Kirby Ouais, dans on le visage. Jeu même jeu ou... Où... Bah visage de Kirby. J'ai fini. Non t'as pas fini c'est pas vrai. Ça y est c'est fini. Bah si. Nope. <rire> non je dis que je voulais changer la couleur de la clé c'est vrai. Mais euh, par contre quand, quand t'auras fini fini agrandis oula, un, un peu plus oula. encore oula. à l'écran. Ouais qu'on puisse bien voir yes. ton chien Merci Ryzer. Ah Pardon. Pas de souci. Oula oula dix mille. 10 mille 000. 10 000 bits. Oula ça fait, euh, euh, <rire> ça fait euh, Et... combien 11 500 ah, mais... Je sais pas combien ça fait, je, je sais pas faire la transcription. Mais, mais merci beaucoup. Euh, ben, je crois, je veux pas dire une bêtise, mais un bit, c'est pas un centime. Ça fait combien ah. si ben, Ça fait beaucoup. Ça fait 115 euros, je dirais. Donc c'est très très gentil. Je crois que c'est ça, un bit, c'est un centime. Bon, bah, bravo, vous avez fait bugger Jake. Euh, je, ah ouais, attends, j'essaie je, je, je, je, de sortir ma calculatrice qui ne coûte pas 8 euros de ma tête. Et en euh, fait, non, j'arrive pas à faire ça, la conversation. Hein. Sais, mais, mais, merci déjà. Merci mille fois, du coup. Euh, merci 11, fois, 11 500 fois. Euh, voilà. J'ai pas l'habitude de cette alerte en fait. Et du coup, tu voilà. es premier, euh, premier euh, donateur en, en bits. Je crois que Imagiro, il en avait déjà donné des bits, mais oui, c'est rare. Ah ouais, non, mais là, attends, le score, là, là il est Donc pété. C'est très, très gentil. Merci. En plus, j'avais fait exprès d'être de, de, de, de derrière Imagiro, parce que sur, sur l'autre compte que j'ai à côté, là, de temps en temps, je lance des bits aussi. Pour tester. Pour tester, et, et je m'étais dit, un jour, je dépasserai Imagiro. mais Sauf que maintenant, qu'est-ce que tu veux Je dépasse Riser. Eh bien, voilà. Il n'y a plus de saison bon, j'ai fini. Agrandis-le sur la page dans ce cas. Oui, comme ceci. on ce voit bien ton chef-d'œuvre. Oui, attends, moi je finis... Euh, il me manque à écrire studio. Regarde. Faire... tu duo. Voilà, j'ai écrit studio. <rire> ah, mais vous le voyez pas Attendez, je le baisse. Et on ne voit plus. Arrêtez, voilà, j'ai écrit, écrit studio. <rire> Au secours Ah Ça y est, j'ai fini. Attends, mais comment je peux mettre le studio pour que vous voyiez eh Bien bravo, Ando. Je trouve que c'est un dessin très sympathique. Fort, il y a du travail derrière et c'est beau. Oui. T'as mis le Ah ouais, t'as mis le studio. Alors attends, ouais, il tout faut, mieux, faut que je le mette. Alors aussi. la signature, le E, j'aime beaucoup parce que je le je l'ai fait exactement comme ça. Mais E sans accent, vous savez. <rire> Je vois quand tu parles Ouais. Tu... Ah non, c'est pas un dé comme ça. C'est un dé comme ça. C'est un indé. Ouais. C'est un dé. Mais on dirait un O, c'est pas un beau dé ça. Oh. Oh. Y'a rien qui va. Studio. comme On voit que c'est la fin du dessin parce que là, quelle horreur Oh mais c'est pas possible ça, hein. c'est vraiment un hein, bon. C'est bon, vous voyez un entier Il y a le décalage. Tout à fait aussi. Bah, je, je sais dis, pas est si avec un... le décalage vous allez voir hein, correctement maintenant. C'est, je trouve que dans l'un et dans l'autre il y a des choses différentes mais qui sont plaisantes. La clé USB, euh, la clé USB, n'importe quoi, la clé seule, elle sort autant mmh. oh, Moi j'aime bien comment il l'a faite de travers et tout, je, je trouve ça joli. Elle est parce légèrement que sur le de travers. Que sur le ouais, elle est légèrement de travers, mais j'aime bien comment elle est. Ok, parce que, ce, on c'est encore une fois, une différence entre stickers et logo sur le site. Mmh. Parce que moi, la, la queue de la clé, elle est pas du tout trop bien ça en fait. D'accord. Bah, sur vois, le site, elle est pas... Sur le site, elle est là. Regarde le logo il est là. Toi, la cul, on va pas aller derrière le i Ah, ouais. D'accord. Ok. Voilà. Alors, attendez, je, comment je fais pour mettre un, un zoom mieux Parce que vous voyez pas tout en entier. Un zoom. Un zoom, zoom, zoom. Ça donne ça, en gros. Ouais, ah, je, là, je peux le faire zoom, comme ça. Zoom, zoom. La zoom, zoom, zoom. La zoom, zoom, zoom. Oui, je suis parti tout seul. Hein. Je regarde hein, du coup moi, directement hein. que ce que t'as fait en dos. <rire> C'est mort dans mon coin tranquille. <rire> en, en vrai, j'aime beaucoup hein, en dos. Ouais, tu vois Et eh ben, je trouve que mes couleurs sont plus fidèles. Oui, ah Ça, oui, oui, vrai. oui, oui. Ça, je suis d'accord. Complètement. Sans animosité aucune en dos. Non, non, mais complètement. Toi, je suis d'accord. Tu l'enregistres Non. Ah oh, oui. À la ah oui, oui, tu l'enregistres. Poubelle. Euh, alors dans mes cours de mathématiques non, on va éviter. Non non mais tu, tu, tu, tu l'enregistres euh, et, et après tu la mets euh, tu la mets euh, tu la mets euh... dans le rectum. Dans Mardivasande, tu mets dans Mardivasande, je ferai de même. Oh, dommage. Faut que tu le mettre dans l'auberge je ouais. trouve. Bon, il y a moins de messages dans le Mardi Aucun problème Razer, mais tu reviens quand tu veux et t'es le bienvenu de toute façon. Euh, image. C'est la fuite, c'est la fuite. C'est le rap du feutre. Je rappe, je dégraffe. Oh c'est cool Je suis poursuivi par un esprit maléfique ah Pardon. Ça m'a fait très peur. Mais je vais mourir Tadam C'est bon. J'ai partagé. De même. Enfin de même, non. Enfin c'est là. même. Mais... Hey, eh, franchement, GG. Ah vous vous êtes bien débrouillé je, je trouve je, hein. je, je suis pire de nous, je m'attendais vraiment à pire. Oui vrai. oui, je m'attendais à pire aussi. Bah, franchement, euh... vous, vous dévalorisez, c'est pas du tout l'esprit de la de Non, non, peut... non, mais pour le coup, là, on, ouais, on, on se, se revalorise, parce que là... On se jette des fleurs J'en ai pas sous la main. Je peux me jeter des... J'ai des plantes vertes, mais je suis pas sûr que Johan accepte... Non, non, on va éviter. Allez, au revoir